Bonjour, c'est Laurence. Alors, comme une nouvelle n'arrive jamais complètement seule, eh bien, euh, j'ai la bonne surprise, mais alors là, c'est une surprise phénoménale de recevoir dans mon email la possibilité de recevoir une indemnisation de mon assurance concernant ma maison, puisque ça fait à peu près trois ans que j'avais eu un dégât des eaux de par mon voisine il y avait eu un problème de canalisation voilà et honnêtement ça fait un an que je me bagarre vraiment pour que ce qui avait été prévu il y a trois ans puisse enfin être soit indemnisé soit qu'un peintre vienne et soit payé ben bon voilà au début l'assurance avait pas fait le truc après le courtier je sais plus quoi le courtier avait fait faillite et puis après ils avaient perdu mon dossier et puis à chaque fois je rappelais on me disait mais non vous n'êtes pas cliente parce qu'on ne trouve pas votre dossier euh, alors que je suis cliente au contraire l'une des plus anciennes clientes de l'assurance mais tellement ancienne que du coup ils ont tellement racheté, racheté de filiales qu'ils ne retrouvent pas la, celle de la maison mère ou d'autres parties des, des, des premières clientes, enfin bon c'était compliqué donc j'ai fini par ne, ne faire que écrire des courriers recommandés puisque par téléphone ils me disaient que je n'existais plus nulle part, je n'avais plus de traces de clientes etc. j'ai fini je ne sais plus quand est-ce que c'est, l'année dernière, ou je ne sais plus quand, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit une lettre d'insulte. Alors vraiment d'insulte, hein. je leur ai montré mon petit crâne quand il était beaucoup plus dégarni. Et euh, je leur ai dit, voilà, là, faites ce que vous voulez de toute manière, là au point où j'en suis, donc voilà, je vous montre ma petite bobine, normalement j'aurais pu être toute tranquille, dans mon petit confort d'intérieur et tout, maintenant il faut que je supporte cette cuisine elle est toujours abîmée, pour laquelle je ne vais pas recevoir beaucoup de monde parce que, parce que voilà, elle est toujours un peu, un peu moche. Surprise. J'ai fait une dernière lettre, je ne sais plus quand. En même temps que l'insulte, j'ai dû en faire une autre officielle. On a écoutez. Voilà. Euh, je vous renvoie le devis qui a été fait il y a trois ans puisque vous n'en tenez pas compte, mais c'est quand même ce qui a été validé par votre expert, vous ne validez pas le nouveau devis, d'accord Ok. Euh, dans ce cas-là, prenez le devis en compte d'il y a trois ans et donnez-moi, même si c'est la moitié, le tiers de ce que vous voulez, j'en sais rien, mais qu'on en finisse Que je sorte vos tablettes Je ne serai plus cliente, puisque de toute manière, l'assurance la, a décidé de de terminer son activité de clôturer complètement son activité donc en plus euh, il a fallu que je passe sur un nouveau un nouvel assureur euh, il y a deux, trois mois voilà c'était bon et donc après c'est difficile d'expliquer qu'entre temps j'ai eu un autre dégât des eaux donc euh, je n'osais plus non plus euh, déclarer rien alors que je ne suis jamais euh, en tort hein. c'est l'immeuble qui a fait une bêtise hein, encore un problème de canalisation enfin bon bref, ouais, tout ça n'arrive jamais par hasard le symbole de l'eau c'est quand même de nettoyer, nettoyer et enfin c'est une super nouvelle, voilà, euh, ça n'a rien à voir, mais euh, bon voilà, ça fait partie des choses de la vie quand il y a des choses qui se décoincent, euh, c'est intéressant à, à observer, voilà, dans le contexte général autour euh, qui se passe. Voilà, donc.. Euh, je salue cette avancée pour moi qui va être incroyable parce que je vais pouvoir un petit peu me faire aider pour rénover peut-être l'appartement légèrement. Et Dieu sait si j'ai beaucoup, beaucoup besoin d'aide pour euh, arranger un peu, un peu les choses dans, dans mes énergies chez moi. Donc, oh, c'est super. Bisous, bisous. C'était l'actualité euh, du jour.